S'il n'y en a pas, déclaration de député, la députée de -en Carlton. Merci, Monsieur le Président. L'année dernière, j'ai décidé d'adopter un programme, les enfants dans le gouvernement leadership pour les 5e à 8e années à ah, Nepean Carlton. Et j'ai pu le faire dans l'école à Minor l'école publique, l'école de ma fille, et parler du fait que les filles peuvent faire du changement et les femmes. Et j'ai vu, j'étais étonnée de voir l'impact pour beaucoup. De filles, Il y inclut Jaden Crouch, la meilleure amie de ma fille. qui a eu a son 8e anniversaire la semaine dernière et elle a passé vendredi soir avec nous. Elle voulait défendre quelque chose qui a eu lieu. Et je sais que sa classe nous écoute. Elle a écrit aux médias locaux et à moi. Je vais lire une partie de la lettre. Je suis Jaden. Je suis ici pour tester les 10 mois de suspension pour le docteur Mayer Singh -Reck. Je pense que le Dr Mayer devrait avoir au moins son permis révoqué pour toujours, vu à son abus des animaux. Parce que les animaux n'ont pas une voix, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent être abusés. Les animaux n'ont pas une voix. Qui va parler pour eux et Jaden conclut la lettre. J'espère que ma préoccupation sera devant les tribunaux. Ils vont repenser à leur décision et tous les gens peuvent euh, écrire un courriel à leur euh, député. Euh, Jaden est très brave et très douce. et Elle a eu l'occasion de parler de cette euh, question pour la génération suivante. Et je suis en charge pour dire que je suis très fier de Jaden et toutes les filles de l'école publique canada qui ont pris une position scientifique important pour elle et eux. Merci, déclaration du député, député de Toronto Danforth. Merci aujourd'hui, je vais redéposer le projet de loi de John, qui rendra possible à un employé dont l'enfant est mort d'avoir un congé sans paiement pendant jusqu'à 52 semaines. Euh, en ce moment, les parents ont le droit d'avoir un congé quand un enfant est critiquement malade ou s'il mort en résultat d'un crime, mais quand un enfant meurent en résultat euh, d'un accident et doivent revenir au travail après 10, ans, 10 jours, ce qui n'est pas une bonne chose. Euh, cela ne fonctionne pas. Ce projet de loi euh, est, appel, euh, est à le nom de Jonathan qui est mort et ses parents sont ici. Je veux remercier Jonathan Miles et Megan Perensmire qui, euh, qui ont travaillé sur ce projet de loi et Carlin Baltas qui est la présidente des Familles en deuil de l'Ontario. Je leur remercie du travail qu'ils ont fait pour avoir la loi et le courage qu'ils ont démontré quand ils ont présenté cette question au public. Merci, M. le Président. Merci. La députée de Brampton-Sprigdale. Merci. Il y a deux semaines, comme je fais à chaque année, j'étais au 37e euh, journée euh, des de la soirée des prix qui ont reçu une bourse de centraide à Brampton. Le discours principal, c'était Mme Tanya Walker, qui est avocate et membre du barreau du Haut Canada. Cette bourse a été établie en 1985 et, et on a reconnu Shenita Yanners, Kamara Kiana Corporate marriage, Darcy Sherwell, John Lynn Gray, Sydney Hassel, Ronald Manning, Jalassa Martin, Benjamin McDonald, Jensen McKenzie, Hodge Caitlin Perth, Danny Pellington, Sanjeev Vrasad et Katria Phillips. Et on a reconnu pour des services à la collectivité euh, tout les, le groupe des aînés et John Conburn, ancien président du club Cohen is in Brampton et qui a travaillé dans le club pendant plus de 40 ans. Merci, Monsieur le Président. Merci, déclaration du de député de, de Middlesex-London. Merci. Je suis très content pour reconnaître le jour de sensibilisation au cancer du sein qui est ce qui est le plus commun E uh chez les femmes. On estime que qu'en 2015, 25 000 femmes ont été diagnostiquées et de ces 25 000 femmes, 5 000 sont mortes du cancer. Le cancer du sein a lieu dans des, la plus, souvent entre, dans les femmes entre 50 ans et 69, mais il y a même des hommes, 60 hommes, qui sont décédés l'année dernière. C'est important de savoir quels sont les symptômes du cancer du sein, s'il y a un, un volume, s'il y a des changements dans la peau et d'autres choses. Le cancer du sein touche tous les euh, gens, toutes les femmes et tous les groupes sociaux, et donc euh, et on, on devrait avoir un mammogramme pour certains groupes. Je veux reconnaître John Bates, et sa fille Kelly de ma circonscription, qui euh, organise « Bowling for Boobs » et font la levée de fonds pour sensibiliser au cancer du sein. La Société canadienne du cancer a créé un programme euh, incroyable euh, de soutien où on des ambassadrices qui vont aider d'autres femmes et lever des fonds. Octobre, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Je demande à tous les Ontariens et Ontariennes de s'impliquer pour lutter contre cette maladie. Merci, le député de bramley Gormont. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est le jour mondial de l'architecture et je veux remercier l'Association des architectes de l'Ontario qui ont eu euh, l'ordre des architectes, plutôt qu'ils ont une réception et petit déjeuner pour les députés aujourd'hui. On veut rappeler au tout le monde l'importance des architectes qui construisent les villes de l'avenir. Et c'est important qu'il y ait certains principes sur lesquels on va se baser dans l'architecture. Pour euh, rendre nos villes plus durables, plus, plus euh, éco, écologiques. Et qu'elle travaille avec l'environnement. Il faut que les architectes continuent à construire aussi du logement abordable et des quartiers avec plus de densité. Je travaille avec un architecte dans un projet qui est très important pour moi. J'aimerais euh, présenter Oliver Deng, qui est mon architecte. et Je dis bonjour à Knuds, uh, designers qui okay. sont l'équipe de conception et beaucoup de gens font uh, rendre notre société meilleure. Mais c'est important, vu la direction dans laquelle on va, de reconnaître le travail des architectes, qu'on leur demande selon la loi des architectes, pour faire la promotion de l'appréciation appréciation publique de l'architecture et qu'on bâtisse des villes uh, qui sont durables. Merci. Merci. Député, le député de Lakeshore. Merci. Et en fait, aujourd'hui, c'est le jour mondial de l'architecture. Le premier lundi d'octobre de chaque année a été conçu d'être ce jour très important où on peut. Euh, considère les contributions faites à nos collectivités et à la vie quotidienne des par les architectes. Monsieur le Président, ce qui m'a poussé à étudier l'architecture, c'est la possibilité d'aider à améliorer nos collectivités. Et mes, la vie de mes voisins. Et les architectes en toute la province ce sont des gens qui font des, la collaboration des artistes et qui résoutent des problèmes. Et résoudre le problème sur comment rendre nos villes euh, plus vivables et nos endroits plus beaux, euh, très beaux et d'autres un peu plus um, viables, où on puisse vivre. C'est une bonne chose. Le, le, le Jour Mondial de l'Architecture attire l'attention de tout le monde euh, sur des besoins de base des êtres humains. Le besoin de refuge et d'un chez-soi, euh, et où qu'il soit bien conçu et qu'on puisse réussir à faire ce qu'on veut faire. Donc aujourd'hui, on veut remercier l'Ordre des architectes de l'Ontario. Thrun qui est ici, si, son président, nous de ces enjeux aujourd'hui. C'est important que tous les députés reconnaissent que l'architecture est importante. Merci. Déclaration de députés. le député de Lampton, Kent Middlesex. Merci, je suis très content d'avoir l'occasion de reconnaître un bon travail par... Euh, la réussite junior dans la circonscription de lampton Mills sex C'est le programme euh, le plus important euh, qui informe des gens à avoir du succès dans les affaires. J'ai eu, euh, eu le, euh, bonne occasion de participer à ce programme quand j'étais à l'école secondaire et c'est bien comment on peut inspirer des entrepreneurs. Aujourd'hui, des milliers de bénévoles donnent de l'illatératie financière, de l'entrepreneuriat, qui donne aux étudiants la confiance de répondre aux défis personnels et professionnels. Le groupe parlementaire conservateur pense que la littératie financière est importante et nous applaudissons ce programme qui aide à, aider, à donner de telles aptitudes aux jeunes dans le système public avec la révélation que la moitié des étudiants de sixième année ne répondent pas aux normes de, à, provinciales de la mathématique et que la dette par ménage et personnel est à un niveau très élevé, la littératie financière est très importante. Je veux encourager tous les étudiants et parents à explorer les occasions offertes par Junior Achievement, réussite junior, ce programme. Et je veux aussi remercier les bénévoles qui aident ce programme. Merci. Déclaration de député, la députée de Coburn. Dans le conseil scolaire, on a annoncé qu'il y a une réduction du financement, euh, et ce qui mène à une réduction pour beaucoup d'écoles. Qu'est-ce que ça veut dire pour école Dans la vallée, on va passer des étudiants de 7 septième, huitième année à une autre école plus loin. Ils vont pour la septième et huitième année, et les autres, les juniors à cinq, vont passer à une autre école. Qu'est-ce que cela veut dire pour la population de Chelmsford? L'école secondaire de Chelmsford va fermer. Les enfants vont prendre l'autobus à Valcaron ou à Sudbury. Et les enfants de Chelmsford, de Darling, de Honoping, de Laval, seront tous pris en autobus à l'école secondaire vide à Jamesville-Ford. Pour les petits-enfants de quatrième qui vont de la vallée de Genève à jamesville ils vont passer plus de temps dans l'autobus qu'en salle de classe. Dans la, la partie occidentale, il y a de, de, aussi mauvaises nouvelles. Ils veulent fermer l'école secondaire à Lively. Tous les enfants de Lively vont prendre l'autobus à des écoles à Sudbury. Et les étudiants de 7e et 8e madame, vont à l'école publique Walden qui est déjà remplie. J'ai vu ce qu'on a fait toujours. Avant, c'était toujours la même chose. Les enfants dans la région rurale sont envoyés à des écoles de grands centres urbains, à ça. Si vous voulez que ça veut dire? L'école est là pour enseigner aux enfants, mais aussi pour bâtir des quartiers plus sains. Et on perd tout ça. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député Lawrence. Merci. Aujourd'hui, je veux euh, célébrer Rochachana. Une journée très importante pour euh, les, la population de confession juive de tout l'Ontario ici, euh, dans ma circonscription de Agincourt, que qu'au reste du monde. Quand on célèbre Rosh Hashanah, c'est le temps de la vie dans la vie où ils pensent à l'avenir. Dimanche, c'était le premier jour de Rosh Hashanah, le début de l'année. Ça veut dire le nouvel an juif, et c'est une des grandes journées euh, juives. On veut planifier pour la nouvelle année. Et certains des rites, c'est d'effacer le chafa et pour réveiller l'âme et aussi pour qu'on on pense à nos péchés. Il faut l'air aussi euh, des euh, grenadines et d'autres euh, mets euh, sucrés aussi bien que des pommes en euh, miel. Et donc il faut penser qu'il y a une année qui sera euh, bien douce par l'avenir. Je souhaite à tous les juifs de ma collectivité une, année, une nouvelle année bien sucrée et en particulier à Melcorn, mon ami, qui a eu un accident de bicyclette hier, qui est allé à l'hôpital de Amber River et qui se porte bien. Je veux à tout le monde. Shana Tabahou, cadre, à tous mes amis. Merci. Je remercie tous les députés, députés, députés, à part des comités. À part...